On est de retour à CRFRH 88.1 et 106.7. Mon invité Serge Gagnon. Serge, si tu veux continuer, c'est le même sujet. On continue. OK. Ça fait que je me promène un petit peu partout, puis je jase avec un paquet de monde, puis je fais de l'animation parce que je suis bilingue, je parle français et anglais. Une touch du bois ici et là. Euh, et euh, c'était quoi mon but de, de, de faire ça? Ben, mon but, c'est que réellement, j'essaie je, je je, de trouver c'est où chez moi. Puis, où je me sens bien. Où, où, où, c'est où chez nous. Là? Puis, chez nous, ben, je me sens réellement bien parmi les Népessignes, euh, les Népessignes parlent puis Je me sens réellement bien dans la région de la rivière des Français. C'est très drôle pour moi parce que toutes mes ancêtres euh, remontent le, euh, dans le bout de Trois-Rivières, puis euh, Grand-Mère, puis la Latuc, puis ça remonte la Mauricie jusqu'au lac Saint-Jean. C'est sûr que je peux retracer. Puis c'est pas là que je me sens chez nous. Euh, c'est à la rivière des Français. C'est bien bizarre, ça. Bonjour à M. Gaétan Gauthier, en hein, passant bon <rire> euh, <rire> euh, une des choses que je récolte là, à travers ces voyages-là, c'est euh, ce que les gens appellent des enseignements. Euh, les, les enseignements, euh, comment comment tu fais les choses. C'est un peu ça, les enseignements. C'est comment faire les choses. Euh, un des enseignements que j'apprends, c'est que dans, dans la vie, tu peux juste être deux choses. Tu peux être soit un, un autre ou tu peux être un invité. Tu es toujours une de ces deux choses-là dans ta vie. Tu es, es, es soit chez toi et tu accueilles des gens, ou tu es ailleurs et tu es un visage. Puis Ça, ça m'a ramené à mon père. Mon, mon père m'avait transmis à la fois le respect et l'écoute l'ouverture d'esprit des des croyances des autres puis de leur façon de faire puis il, il me disait tu il y a plus qu'un chemin qui mène à Paris puis il y a plus qu'une façon de taper sur un clou so, tout ce que je crois savoir tout ce que les gens disent, que je sais, parce que moi, j'ai une autre perspective de moi. Là. Je suis encore un étudiant puis je suis à apprendre. Mais tout ce que je crois savoir, je l'ai appris en écoutant. Euh, D'abord mon père, puis ensuite les religieux, des religieuses, euh, puis ensuite des, des sages, des aînés, des autochtones. Puis des fois, des gens qui me parlaient juste pour m'aiguiller puis me dire ben fais pas comme moi ça ça fait pas de sens ce que je fais so, <rire> j'ai des choses à apprendre euh, comme ça euh, ça ça m'a amené où ben regarde euh, j'ai appris, par exemple, que plusieurs nations, pis, ça ça relève du respect. Fait, quand j'allais m'asseoir avec les Algonquins, puis on me montrait, euh, par exemple, euh, on me donnait le, le, les, la leçon le, de la plume. Qu'est-ce que ça veut dire une plume? Qu'est-ce que tu fais avec une plume? Pis pourquoi les plumes sont là? Pis pourquoi tes respectes? Ben, ensuite, quand j'ai été m'asseoir avec les Népessing, ben, les Népessing aussi m'ont appris c'est quoi la plume. La, la plume puis à quoi ça sert puis qu'est-ce que puis je pense que ça ça relève du respect de pas de pas leur dire ben écoute les algonquins me l'ont montré c'est correct je comprends parce que il y a des variantes de un à l'autre puis il y a des ils ont pas c'est pas tu sais la spiritualité autochtone la, la meilleure définition que j'ai jamais lue de ça, c'est que c'est un, un amalgame de religions individuelles. Puis réellement, le mot « religion », c'est une spiritualité, c'est une croyance. Puis chaque personne à l'intérieur de cette croyance-là établit ses propres rituels à, à, à eux, à faire comment eux le font. Mais tu vas voir le voisin ou tu vas voir l'autre aîné à côté c'est pas la même affaire. Mais la base est la même, par exemple. La croyance est la même, le, le, le speech est la même, les, les choses sont les mêmes, mais la façon de faire elle, elle peut être complètement différente. Donc, si tu apportes à ça la perspective de « je suis un autre » ou « je suis un visiteur », tu apprends à, à être capable de de fonctionner dans les deux dans les deux cas dans les deux scénarios. So, si tu es ailleurs, tu es un visiteur. La façon polie de faire les choses puis la façon respectueuse de faire les choses, c'est tais-toi puis te demande. Comment tu fais ça ici? Puis de ne pas juger. Puis bon, je suis ici. Toi, tu le fais comme ça. On va le faire comme ça. Puis ça, c'est pour moi respectueux. Quand je te disais que j'ai voyagé tantôt, à un moment donné, j'ai eu un gros cadeau. Euh, j'ai reçu une pipe euh, que, que beaucoup de gens appellent la pipe sacrée. Et... Euh, cette pipe-là, elle, elle m'a ouvert des portes. Il y a des cercles de partage où ce n'est que pour les porteurs de pipe ou les gens qui ont une pipe. Fait que J'ai eu accès à ces aînés-là, j'ai eu accès à, à cette sagesse-là. Puis j'ai été m'asseoir avec eux, puis j'ai jasé avec eux. Puis la pipe m'a emmené quelque part elle a amené à Pipestone au Minnesota. Euh, L'origine de la pipe. Euh, il y a un musée, là. Il, y a, il y a encore un terrain sacré. Euh, C'est reconnu par le gouvernement américain. C'est le seul territoire autochtone euh, reconnu par les Américains comme étant sacré, là, au moins titre qu'une église. Et euh, il y a un musée là-dessus. Quand je suis rentré dans le musée, j'ai failli tomber euh, sur le dos. Euh, sur le mur, il y a une carte de la Nouvelle-France. Puis c'est écrit en français euh, qu'il y a eu euh, une expédition jusqu'à Pipestone au Minnesota parce qu'il avait demandé aux autochtones « amène-moi quelque part où il y a quelque chose de précieux pour toi euh, ». Ils ont fait le voyage jusque là-bas. C'était Pipestone était à la limite extrême ouest de la Nouvelle-France. Euh, j'ai été là, j'ai été m'asseoir là. Puis là, on m'a parlé, euh, de, on m'a partagé une histoire qui, pour moi, est passionnante. C'est l'histoire des grands marcheurs. Euh, Puis là-bas, je suis devenu un... La traduction serait un gardien des traditions sacrées des fabricants de pipes. En anglais, c'est « Keepers of the sacred tradition of pipe makers euh, ». Puis ça, euh, ça, ça m'a ça, ça définitivement aidé à définir ma perspective, puis ma spiritualité à moi, puis mon approche euh, là-dedans. Euh, ça l'a ça aussi fait qu'il y a un, un paquet de gens euh, qui, qui questionnent, peut-être, tu sais, le, le fait que je me dis métier. Euh, puis, on n'a pas beaucoup d'arguments. Euh, on, on, on se met d'accord de ne pas être d'accord, puis c'est tout. Ah, ben, <rire> puis, euh, tu, tu fais des, euh, des cérémonies, puis euh, des participations des, des écoles Ouais, ça, ça aussi, ça, ça fait partie comme du cheminement, puis probablement parce que je suis un employé de la fonction publique de l'Ontario. Euh, il y a eu une commission de vérité et de réconciliation tu sais, qui, a, qui a fait beaucoup de recommandations. Puis euh, j'ai eu le, le privilège d'aller m'asseoir avec un des d'avoir une entrevue privée d'à peu près deux ans avec un, un des sénateurs. Puis on a été marcher dans le bois à Matawa. Euh, puis on a suivi la rivière, là, puis on, on a jasé des choses. Euh, à peu près en même temps, le gouvernement euh, du, du, de l'Ontario à l'époque a, a décidé d'appliquer certaines recommandations du gouvernement euh, de, de, du Comité de Vérité et de Réconciliation. Euh, une de ces recommandations là, c'était de changer le cu curriculum de la petite enfance au niveau universitaire pour inclure une composante autochtone. Euh, et le gouvernement a tout simplement dit, tu le fais, c'est une obligation. Le ministère de l'Éducation lui fouillait comme, ok, ça veut dire quoi ça, la composante autochtone. Euh, puis très vite, ils ont changé le mot, euh, autochtone est devenu première nation. Euh, première nation ou premières Nation, c'est rajouter les métiers. Puis, au Métis, c'est rajouter les Inuits. Maintenant, eux, ils parlent de PNMI, de Première Nation au pluriel, Métis qui est avec un S au pluriel, et Inuit qui est déjà au pluriel. So, on met cette composante-là. Eux sont partis à la recherche. En anglais, ça va, ils sont capables de trouver des ressources, euh, sont capables de trouver des aînés autochtones qui parlent anglais, qui peuvent les aider. Puis ils cherchent une ressource française, puis ils n'en trouvent pas. Ça, euh, so, ils m'ont demandé si moi j'irais le faire, puis j'ai dit oui. Ça, euh, so, je me suis assis. Puis, euh, j'ai mis de côté l'histoire politique puis le débat, est-ce que je suis Métis ou je ne le suis pas? Est-ce que je suis un vrai Métis ou un faux Métis ou un, un wannabe autochtone? Je, je sais pas je chez quoi je suis. Là. Euh, puis, j'ai été leur parler euh, de la base, de, de réellement la base. Puis, la, la base, c'est quoi la base? ben c'est... Au Canada, il n'y a pas longtemps, avec la loi sur les Indiens, un autochtone n'était même pas reconnu comme un humain. Euh, il était un Indien, il n'était pas un humain. Ça, ça donnait toutes sortes de droits là, en tant que gouvernement, de, de les déplacer, de, de, de, de faire des expériences... Euh, euh, médical sur eux, de les vacciner sans, sans consentement, euh, de stériliser les femmes sans consentement. La loi sur les Indiens leur permettait de faire ces choses-là. Sur so, la loi sur les Indiens fait en sorte que je ne suis pas un humain. Puis je pense que même si tu as changé ça dans la loi, tu as dit, bon oh, oui, euh, l'intention de la loi, elle n'a pas changé. So, même si tu as changé les mots et tu dis oui, oui, un autochtone, c'est un humain, euh, plus loin dans la loi, tu te dis j'ai le droit de les vacciner sans consentement. Ça ça fait, ça fait pas grand sens. Ça. Euh, et, et je leur ai dit, regarde, à un moment donné, est-ce que la relation entre les, les blancs et les rouges fonctionnait? Puis il y a une période de temps où oui, ça fonctionnait. Puis c est, c est, ça, c'était peut-être pas le. Le paradis sur-terre, mais ça fonctionnait. Puis c'était quand ça? Bien, c'était quand on s'assoyait pour faire des traités. Puis quand on s'assoyait pour faire des traités, on, parlait, on se parlait de humain à humain. Puis on se parlait des besoins humains, puis des aspirations humaines. Puis là, ça marchait. Puis à un moment donné, ça a changé, puis là, ça ne marche plus. Fait qu'il faut que tu changes ta perspective, puis que quand tu me regardes, tu ne m'appelles pas un Indien, tu, tu vois un humain. Tu ne vois pas un Indien, tu vois un humain. Puis si on se regarde d'humain à humain, on est capable de faire, on est capable de coexister, puis on est capable de faire des, des choses uniques sur la planète, là. On a un territoire absolument fantastique. Euh, l'île de la Tortue et terre sont réellement bons avec nous. On fournit, euh, tu sais, on m'a appris quand j'étais jeune qu'on était le, la grange à grain du monde. Mm. On est capable de nourrir une grosse partie de la planète avec ce qu'on produit en agriculture dans le territoire euh, sur l'île de la Tortue. So. Il est, on a tout ce qu'on a besoin ici pour coexister. Il faut trouver une façon de le faire. Ouais. Puis à la base de ça, c'est toi à me regarder comme un humain. Ouais. J'ai un passé différent du tien, j'ai une culture différente de la tienne, mais je suis un humain quand même. Oui. Puis euh, toi, quand tu te, tu te vois comme plus comme. Tu te vois comme autochtone Première Nation, sais, dans euh, ta tête, c'est quoi? Là? Dans, dans ma tête, je suis un métier. Je suis un mélanger, définitivement. Je suis tout mêlé. <rire> euh, dans ma tête, je suis définitivement... Euh, mais je suis définitivement un mélange de, de blanc et de rouge. Tu sais. euh, et, et, et oui, à la base, pour moi, c'est aussi simple que ça. Je suis un mélange de blanc et de rouge. J'ai des racines blanches, j'ai des racines rouges. Euh, je, les blanches, comme je te disais tantôt, je les connais. Les rouges, je travaille fort pour les découvrir. Je me dois de respecter les deux. Quand je fais des ouvertures, euh, si on me demande de faire une ouverture quelque part, puis de, de reconnaître le territoire que je n'aime pas faire, parce que pour moi, c'est souligner qu'il y a eu un génocide, là, euh, je reconnais aussi mes ancêtres euh, européens euh, qui sont venus là. Quand je fais ça à Toronto, ben, euh, je dis que Toronto, je, re, je reconnais les nations qui avaient là avant. Euh, la nation qui est là présentement, c'est les Mississauga de la rivière Crédit. Euh, je reconnais que les Français euh, de France se sont établis là en premier, puis qui ont appelé la place fort brûlé. Puis je reconnais que les Anglais sont arrivés après, puis ils l'ont appelé York. Puis à un moment donné, c'est devenu Toronto. Mm -hmm. C'est d'essayer de trouver comme l'équilibre entre les deux. <coughs> pardon euh, Ce n'est pas tous ceux tu sais, qui se disent métis, qui, qui reconnaissent et qui respectent leurs racines. Euh, J'en ai rencontré beaucoup dans l'Est qui, qui essaient plus de, de s'identifier comme... Euh, ben, ils disent, je suis métis, mais ils, ils essayent plus de trouver une reconnaissance comme autochtone. Puis, ce qu'ils recherchent, ben, c'est, d'avoir les, s'ils ont des avantages, d'avoir les mêmes avantages, soit sociaux ou monétaires, euh, qui peuvent être donnés aux Premières Nations qui, eux, sont forcés de vivre sur des réserves. T'sais. Eux, ils veulent la même chose, mais ils, ils veulent pas aller vivre sur une réserve. Mmh. Euh, j'en ai rencontré dans l'Ouest j'ai été me promener dans l'Ouest aussi j'ai été à Matoche j'ai été à Winnipeg. J'ai été me promener dans ce coin-là aussi. Puis euh, j'ai rencontré des... J'ai été dans des rendez-vous, Métis, là-bas. Puis moi, je leur demandais, ben ok, Métis, ça veut dire que tu as des ancêtres autochtones. C'est qui tes ancêtres autochtones? Mais ceux dans l'Est, je les connais, mais dans l'Ouest, non. Puis on me disait, ah oh, non, on ne parle pas de ça. Non, non, non, non ça, on ne touche pas. Il ne faut pas, faut pas souligner ça du tout. Bien, je, je regrette, mais les, les métiers de l'Ouest sont autant un mélange de blanc et de rouge que, que moi je peux l'être. Oui. Ils n'ont pas, sont, sont pas arrivés, ils n'ont pas été parachutés Ils ont pas été parachutés par là-bas. Là. Ils, oui, oui, oui. ils sont venus ils ont de pas, quelque part. Ils n'ont pas, pas sauté à la province d'un bord à l'autre. Ouais, tu il y a quand même, faut quand même qu'il y ait une logique là-dedans. So, euh, eux, à cause de Louis Riel, ils ont une reconnaissance au niveau du gouvernement fédéral. Euh, et, et, et regarde, Louis, Louis Riel, il a payé, euh, il a payé ça, euh, cette ça doit être inclus que sur mon territoire, tu as des blancs, tu as des rouges, puis j'espère que j'offense pas personne, mais où il y a des blancs puis des rouges, il ben, y a des roses aussi, il y a un mélange des deux. Oh. Euh, et dans mon territoire, tu as ça, là, ben, il l'a payé de ça, t'sais. on l'a chupé, le gouvernement canadien il a dit, ok, on va annexer euh, euh, le Manitoba, mais toi, tu sors d'ici, puis si tu remets les ici, on va te prendre. Ouais. Ils ouais. hein? Puis ils l'ont fait. L'histoire, euh, l'histoire pour toi c'est important. Puis euh, la reconnaissance est importante. Oui, la, la reconnaissance, euh, la reconnaissance qui est la plus importante pour moi, c'est celle que je vois dans le miroir le matin. Tu sais, j'ai pas besoin de. Gouvernement où j'ai pas besoin qu'une qu loi spéciale s'applique sur, sur moi. Là. Euh, la loi sur les Indiens, tu sais, c'est comme un club exclusif. Oui? Euh, tu, si tu as ta carte, tu as, as ces avantages-là, puis tu as ces choses-là. Euh, mais par contre, tu as aussi ces obligations-là, puis il y a beaucoup plus d'obligations que de, de bénéfices. Euh, et qui décide qui fait partie de ce club-là? Ben c'est l'entité, le superintendant, le registraire autochtone du Canada. Euh, donc, c'est une personne qui a plus d'autorité que le premier ministre euh, qui détermine, euh, est-ce que tu es Première Nation, Métis, Inuit? Puis, est-ce que je te veux dans mon club ou je te veux pas dans mon club? J'ai pas besoin de cette reconnaissance-là, moi, pour être fonctionnel puis faire mes choses. Euh, moi, la reconnaissance que j'ai besoin, c'est quand je me regarde dans le, dans le miroir le matin. C'est un métier que je vois là. Puis si, si tu veux essayer de me convaincre du contraire, ben là, je vais parler comme un autochtone. Viens t'asseoir avec moi. On va jaser. Ça va, être, ça va être respectueux. Ça va être calme. On va jaser. Puis bonne chance d'essayer de me convaincre que mes yeux, mon miroir, ne fonctionnent pas. Ah, ouais. Mais je vais t'écouter, par exemple. Oui. Puis euh, euh, l'histoire, a euh, continue pour toi. Là, comme là. À chaque jour, tu vois quelque chose de nouveau? L'histoire continue, change un peu, continue. Euh, avec l'histoire du COVID dans les écoles, ça le ralentit complètement, là, il ne se passe plus rien. Euh, avec euh, le changement de gouvernement en Ontario, euh, il y a des programmes qui ont été mis de côté, ils ont été mis sur la glace. Mais tu sais, quelque chose que j'ai réalisé là-dedans, là, c'est pendant 150 ans, euh, on a fait des revendications auprès des adultes, puis on a fait des revendications auprès de gouvernements. Puis ça n'a ça, ça pas réellement fonctionné de, de ma perspective à moi. Là. Euh, tout ce qu'ils sont prêts à faire c'est me signer un chèque, un gros chèque, puis va-t'en, puis je veux plus entendre parler de toi. Mais ça change rien. Par exemple. Euh, avec la recommandation euh, de du comité de la vérité et de la réconciliation, de, de changer le curriculum. Ça nous a fait aller dans les écoles. Ça nous a fait jaser avec les jeunes. Puis leur approche à eux est, est comme complètement différente. Puis là, tu dis, waouh je pense qu'on l'a trouvé la clé. La clé, ce n'était pas avec les adultes. C'était avec les enfants. Parle aux enfants qui vont être les adultes de demain qui eux vont changer les choses qui eux pensent déjà au aux primaire ou aux secondaire que ça fait pas de sens ça n'a aucun bon sens puis pourquoi eux me regardent comme un humain puis les autorités non so, on a à changer quelque chose mais l'autorité de demain c'est eux puis on a parlé aux enfants euh, dans, dans ce n'était pas exclusif, là, on était plusieurs. Euh, Monsieur Ford voulait nous, nous envoyer un communiqué, là, le, le premier ministre de, de l'Ontario. Puis on, on, je pense qu'on lui a dit haut et fort, regarde, bonne chance. On, on a planté euh, plein de grainages dans le champ. Si tu penses que tu es capable de toutes les arracher, là, bonne chance. Bonne chance avec ça. Ça, so, c'est les enfants qui poussent en arrière maintenant. Puis même s'il a aboli les programmes, c'est les enfants qui m'appellent et qui disent Hey, euh, l'année passée, tu étais venu pour la journée euh, du T-shirt orange. Est-ce que tu peux revenir cette année? Puis c'est comme oui. oui, je peux. Revenir. Puis, puis euh, en dernier mot, Serge, c'est quoi tu dis ben, au métier? En dernier mot. En dernier mot pour les métiers, euh, je dis, euh, écoute, Louis Riel nous a appelé le peuple fantôme. Euh, il a dit à un moment donné qu'on dormirait pour 400 ans. Je pense que c'est le temps qu'on se réveille. Euh, ça fait pas 400 ans, mais on peut se réveiller pareil. Euh, puis c'est arrêtez les chicanes internes. C'est comme des, des chicanes de famille, ça. Asseyez-vous et josez-vous. Je sais qu'il y a de l'argent de mêler là-dedans, puis je sais qu'il y a des subventions de mairie là-dedans, mais il y a moyen de coexister. Puis pour ceux qui viennent de découvrir qu'ils ont des racines rouges et blanches, là, euh, prends la décision, je les explore ou je les explore pas, puis est-ce que ça change quelque chose dans ma vie? Je connais plein de gens où ça change absolument rien dans leur vie. Puis je connais plein d'autres gens qui, eux, euh, veulent les connaître, ces racines-là, puis veulent les, veulent les explorer. Ouais, Serge, je voudrais te remercier beaucoup pour participer à notre émission aujourd'hui. Euh, J'espère qu'on va se rencontrer en personne euh, après ce COVID-là. Merci encore et à, à la prochaine. Absolument. Je te dis bonjour quand je passe à Penetang.